Aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin qui va vous permettre de personnaliser vos polices d'écriture dans votre thème WordPress. Donc, pour cela, il va vous falloir utiliser un petit plugin qui s'appelle « WordPress Google Font » ou « WP Google Font » que nous allons pouvoir trouver simplement. Je vais vous donner la, le lien de, de ce plugin dans mon article. Et on va, voir, on va faire un petit tour d'horizon de ce plugin et voir comment il fonctionne. Alors voilà ma page internet, tout à fait classique, donc avec mes titres et ma police d'écriture qui est propre à ce thème. Donc, je vais retourner sur mon tableau de bord... Et donc le plugin, moi je l'ai déjà installé, donc il suffit de taper WP Google Font dans les, dans les extensions et de la, la télécharger directement. Et ensuite, cette extension va se trouver dans Réglages Google Font. Donc le panneau de contrôle de ce plugin est très simple, on peut choisir jusqu'à 6 polices d'écriture. Et donc on va voir comment ça fonctionne. Donc, je veux choisir une première police d'écriture pour mes titres, par exemple, mes titres principaux. Donc, je sais déjà moi laquelle je veux utiliser. Alors, effectivement, le petit inconvénient de ce plugin, c'est qu'il n'est pas très visuel. On ne va pas voir Devonshire. Donc, moi, j'ai fait mes petites recherches avant sur, euh, sur Google. J'ai vu que je voulais utiliser celle-ci, donc sur Google Font. Voilà, Devonshire ressemble à ça. J'ai envie d'utiliser cette police, donc je cherche Devonshire dans la liste déroulante. Je veux assigner ce, cette police à mes titres principaux. Je choisis H1. Donc, vous voyez qu'on peut choisir d'assigner une police au corps du, de tout votre texte, à vos titres, à vos citations, paragraphes ou à vos listes. Vous pouvez choisir également un jeu de caractère et également, vous pouvez personnaliser un petit peu avec votre CSS. Donc, vous sauvegardez. Et on va choisir, moi je vais choisir une deuxième police pour le corps de texte. Donc, je sais que je veux choisir une police qui s'appelle Bubbler One. Je vais l'assigner à tout, donc à tout mon texte. Je sauvegarde également. Et je vais retourner sur ma page pour vérifier que ça a bien fonctionné. Donc voilà, mes titres H1, par exemple ici la fête de la musique, a été changé. Et utilise la police Devonshire et mon corps de texte de, de mes articles, par exemple, utilise ma deuxième police, celle que j'ai choisie. Donc, imaginons que vous souhaitiez retourner en arrière et que vous finalement vous voulez utiliser les polices qui sont fournies avec votre thème. Donc, c'est simple également. Vous retournez là. Donc là, ça va sortir un petit peu de mon écran, mais suffit de taper non donc hop, et de sélectionner. Voilà, non chair of this font. Donc vous avez ici, euh, donc vous ne, aucune police de Google de ce plugin ne sera appliquée. Je vais le faire pour ça également. Sauvegarder. Et on va retourner sur la page. Voilà, je suis retournée à mes polices initiales. Donc vous voyez, ce plugin est simple d'utilisation. Il vous permet de customiser vos thèmes assez facilement. Après, bon, il faut éviter quand même des, des combinaisons, des associations qui soient un petit peu trop fantaisistes pour ne pas rebuter le lecteur. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Et puis, surtout, bah, il faut être armé un petit peu de patience si on veut trouver la police idéale et aller explorer un petit peu Google Fonts. Donc, il y a, je crois, plus de 600 maintenant police de caractère, donc ça demande un petit peu de travail. Mais en tout cas, lorsqu'on sait également exactement quelle police on veut appliquer, c'est assez pratique, c'est un plugin très pratique. Voilà, j'espère que ce tutoriel a pu vous être utile et je vous dis à bientôt.